Comment bien sentir les textures Pour le savoir, nous allons faire une expérience. Avant toute chose, il faut se mettre en condition. Respirez profondément. Et concentrez-vous sur la texture qui va être perçue en bouche. Vous êtes prêts Commençons l'expérience avec un morceau de chocolat. Vous pouvez déjà apprécier sa texture avec vos doigts et en cassant le morceau en deux. Vous pouvez ensuite le déguster en le mastiquant lentement. Cherchez à décrire dans votre tête la texture perçue en bouche. Prendre une deuxième bouchée de ce même aliment et la laisser fondre doucement en bouche entre la langue et le palais. Cherchez de nouveau à décrire mentalement la texture. Avez-vous ressenti la même texture en mastiquant l'aliment et en le laissant fondre? Sinon, quelle différence avez-vous ressentie entre les deux façons de déguster En mastiquant, vous avez peut-être trouvé que le carré de chocolat était croquant, pâteux et adhérent, ou qui colle aux dents. Quand vous le laissez fondre, vous l'avez peut-être perçu plus lisse, plus fondant. Étonnant, n'est-ce pas Le pourquoi du comment la texture est une perception qui se fabrique en fonction des actions que l'on exerce dans notre bouche sur les aliments. On retrouve dans nos muscles, nos tendons et nos articulations plein de récepteurs mécaniques différents qui nous donnent des informations sur la texture des aliments. Et ces récepteurs réagissent différemment selon que nous déformons, écrasons ou étirons nos aliments. Le sens du toucher ne se limite donc pas à la sensibilité de la peau quand on prend un aliment avec ses doigts. Il concerne aussi la sensibilité de l'intérieur du corps, et notamment l'intérieur de la bouche. Pour devenir expert en la matière, étirez, découpez, croquez, mâchez, laissez fondre un aliment. Choisissez l'action à exercer sur l'aliment dégusté, de façon à produire la texture que vous préférez. Si l'aliment le permet, examinez attentivement sa texture avec le bout de vos doigts. Puis, à l'intérieur de votre bouche, ressentez-vous davantage de détails de texture avec les doigts ou en bouche. C'est en principe la bouche qui est le champion toute catégorie. Avec sa multitude de récepteurs, elle fait très bien ressortir les détails de texture, comme le ferait une loupe.